Définition. Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre. Par exemple, le passage de l'eau liquide à l'eau solide pour faire un glaçon. La matière existe sous trois états possibles. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Il existe six changements d'état. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. L'inverse, le passage de l'état liquide à l'état solide, s'appelle la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Le passage de l'état gazeux à l'état solide, c'est la condensation. Enfin, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, c'est la sublimation. Remarque L'ébullition est une vaporisation rapide. Pour chaque substance, les températures de changement d'état sont différentes. C'est d'ailleurs une méthode que l'on peut utiliser pour les reconnaître. Dans le cas de l'eau, les températures sont. Pour la fusion, solidification, 0 degrés Celsius. Pour la vaporisation, liquéfaction, 100 degrés Celsius. Mais d'où viennent ces valeurs de 0 et 100 degrés Pourquoi sont-elles si précises on doit cette échelle de température à un savant suédois Ander Celsius en 1742. Celui-ci souhaitait créer une échelle de mesure de la température basée sur la dilatation, l'augmentation du volume de l'eau. Il avait remarqué que le volume de l'eau variait en fonction de la température. Il décida de placer son zéro à l'ébullition de l'eau et 100 pour des raisons de commodité, à sa solidification. C'est l'année suivante qu'un savant français, Jean-Pierre Christin décida d'inverser cette échelle pour la mettre croissant du froid au chaud, c'est-à-dire 0 degré pour la solidification et 100 pour l'ébullition. Remarque, il existe d'autres systèmes d'échelle de température, par exemple le degré Fahrenheit qui est utilisé encore dans de nombreux pays anglo-saxons.